Alors mon protocole, c'est une séquence de gestes que je détermine dans le dessin préparatoire et euh, qui est réalisée en une seule fois. Euh, la séquence est ainsi euh, lisible et le geste s'y voit tel qu'enregistré. Euh, je travaille à partir de trois formats et, euh, qui sont tous homothétiques. Le premier, qui est euh, mon format de prédilection, fait 1m85 par 2m70. Donc, qui à peu près à une taille humaine, en écartant un peu les bras. Et euh, donc mon second format est à, au format 2 tiers et le, le troisième au format 1 tiers. On pourrait dire que mon travail poursuit euh, des expérimentations sur le geste du peintre. Alors il y a assez rarement euh, d'improvisation mais ça peut arriver. Je maîtrise, euh, on va dire, le, le protocole que j'ai mis en place. Euh, de, de la préparation de la toile jusqu'à jusqu'à l'élaboration de l'idée. Et ensuite, il euh, y a beaucoup de choses que je ne que je contrôle pas néanmoins, euh, notamment dans des, certains détails, dans des micros espaces dans le fait, par exemple, que je trace mes, euh, mes lignes avec une règle, mais qui est à quelques centimètres du, de la toile. Du coup, le, le poil est, reste libre d'ondulations que je ne maîtrise pas, par exemple. Ou alors je vais employer un pistolet à peinture qui va, euh, qui va créer des formes que je, ne maîtrise, que je ne maîtrise pas non plus. Mes tableaux sont comme des, comme des, des intériorités en huis clos, des systèmes un peu autonomes qui vont s'accrocher dans d'autres systèmes, euh, eux aussi en, en huis clos ils peuvent être plus complexes, plus... ça peut être une architecture, ça peut être... Et euh, donc souvent j'imagine un, une interface qui relie le tableau à, à son contexte. Ça peut être une scénographie picturale, ça peut être euh, un environnement sonore, ça peut être un volume sur lequel va être accrochée la toile. Alors j'étais euh, intéressé par euh, un peu tout le mouvement de la poésie visuelle en Espagne dans les années, à partir des années 60 comme un phénomène assez circonstanciel, et, euh, je pense. Et, euh, et je me suis surtout intéressé à Joan Brossa qui, euh, qui, je dois le dire, au fur et à mesure de, de la découverte de son œuvre assez immense, euh, concentre beaucoup de mes préoccupations plastiques C'est euh, vraiment l'utilisation du, du signe graphique dans ses poten dans son potentiel visuel qui m'a le plus marqué. Je pourrais dire que ce qui m'intéresse, c'est son rapport à, à l'articulation, la, à, à la littéralité, à l'intelligibilité.